<coughs> bon. Euh... Qui a vu Euh, si t'as vu le match, t'envoies des, des emojis. Si, tu, as, tu choisis l'émoji que tu veux envoyer. Tu choisis. Voilà. Mais je veux un maximum d'emojis. Je ne, n'influencerai pas sur ton choix. Mais je te demanderai de, d'emojiser ce débrief qui va être, euh, sincère. Je pense que, si t'es là, tu as sûrement vu le match, donc je ne vais pas poser la question. Et même si t'as pas vu le match, tu penses savoir ce qu'il s'est passé, au vu de mon expression corporelle. Ose, ose, ose. Si t'aimes le cinéma, il fallait regarder le, ce qui s'est passé là. Nous allons débriefer ensemble la, la défaite de l'équipe de France de football en finale de Coupe du Monde 2022, au tir au but, 4 à 2. Tout d'abord, je pense que le débat est fini. Il vient de couper sa ligne. Officiellement, plus personne ne peut appeler Léo Messi. Si tu me connais, tu sais que je suis un pro Ronaldo, CR7, mais officiellement on ne peut plus l'appeler. C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, il ne peut parler que par MSN, je ne sais pas si tu as connu, il peut parler avec Pelé et Maradona. Actuellement, tout de suite, il vient d'ouvrir une nouvelle adresse mail, Hotmail, pour pouvoir parler avec ces deux individus. Donc, nous allons débriefer ensemble ce... ce... ce... ce, ce, ce... ce qui s'est passé. Alors, Scaloni, Nick ta mère. Non, je te dis, je vais être sincère. Scaloni, c'est l'entraîneur le, de l'Argentine. Ce que tu nous as fait, quand j'ai vu que t'as mis, reste un peu titulaire, je dis-toi. Je ne l'ai pas senti venir. Angel, dit Maria, l'a senti, mais nous, on l'a pas sorti. Le mec, tu l'as Unis pendant toute la Coupe du Monde sur le banc. Pourquoi es tu te dire pourquoi pourquoi? Je t'ai dit si t'aimes le cinéma, je vais faire un une, une, une, un un trailer de ce qui s'est passé, frère. Alors, Mbappé là, est là, est là, on peut me tout est tous ceux qui étaient malades, grippés, qui ont eu le Covid, la malaria, ils sont tous sur le terrain et tu les sens, ils sont bien. La manière dont ils ont entonné l'hymne national, tu te dis, il n'y a plus rien, on a effacé le virus, Souviens. bien. L'Argentine, c'est la même équipe, sauf ils mettent euh, le, le, le, le nez de pioche sur le terrain, Angel Di Maria. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je ne pas bien. Je sais pas, Hernandez, il n'est pas bien. Lui qui nous a sauvés en demi bien. il n'est pas bien. Je sais pas, il... Tu vois, Mélis, est... on joue vers l'arrière. Hernandez, il perd 2-3 ballons. Dembélé, il... il a dit, vas-y, je vais attaquer. Il n'attaque pas. Aucun ballon sur Mbappé. Giroud, il marche. Je pense que son genou, queen. Et on arrive à la dixième minute. Et là, là, Ohé, ohé, capitaine abandonné, ohé, ouais, où sont passés ces enculés Plus personne dans le bateau, frérot Ils ont tous sauté à l'eau, ils ont vu l'iceberg Comment des joueurs comme McAllister, frère, et jouent un ils te met la misère, ils sont un joueur. Un, un argentin déguisé en écossais, frère, qui fait la misère à toute l'équipe en même temps. Messi, pourquoi vous avez pas mis tout le pays sur Messi Pourquoi je serais, venu je, serais venu, mais ma... yeah, je serais venu Je serais venu, mais ma pièce serait venu, je serais parti à un hein, mois, je serais venu C'est-à-dire que, Griezmann, Chouaméni rapide, nous sommes à porte le milieu de terrain, c'est-à-dire que nous étions au boulevard Haussmann. Je sais pas si tu es déjà allé au boulevard Haussmann, mais c'est un grand boulevard. Derrière les grands boulevards, où on a dit à l'Argentine, installez-vous. Il y a les galeries Lafayette, là-bas. Pas loin, vous avez Mogador, vous pouvez aller voir le roi Lyon. Derrière, derrière, il y a Opéra, il y a un McDo, Pizza Hut, bande de bâtards, qu'on est vous comme si comme si les allemands étaient revenus en 1945 <tousse> bah, rien je te jure frère je suis incompréhensible à partir de la 15 e minute jusqu'à la 45 e c'était vraiment les Gypsy Kings, les Argentins, ils avaient leur guitare sur le terrain Bon allez Bon Quand ils dansaient le tango Argentin, il y avait Diego Maradona sur, sur le terrain. Mario Kempes, il était avec ses pop dans les loges, frère Vous n'avez pas eu pitié de nous Vous n'avez pas eu pitié de nous, putain Didier, il voit qu'on est en train de, de faire un remix un remake du film de James Cameron, Titanic. Voilà, donc on est comme, tu sais que le Titanic, il part du Havre. Je crois qu'il part de la France, je suis pas sûr. Mais là, il est parti, là, là, là, il est parti de bordeaux, là. Là, frère, il a dit, je veux niquer vos mères. Démêlez, viens ici, avec ton genou bâtard. Viens ici, il est fait sortir les deux, il les fait rentrer Turam, le fils. Et je pense qu'on aurait même pu faire rentrer le père. Il était là. Il était là. Vous étiez des nulars Frère, toi tu vas jouer des finales de Coupe du Monde toute ta vie. Chris qu'est-ce qui s'est passé, Chris Qu'est-ce que t'as mangé avant Si t'es malade, si le virus est encore toi, tu dis je joue pas Théo Hernandez, frère Ouais, Arnaud, tu nous as abandonné, papa. Toi qui rentre euh, il attend il a même pas l'habitant. Hein. Il fait rentrer Kolomani, Turam. Pourquoi il est fait rentrer Parce que je t'ai pas expliqué. On prend des buts. T'sais, je suis tellement fou que je te dis même pas pourquoi ils sont rentrés. Euh, Ousmane a décidé qu'il était défenseur. Il a bien défendu toute la. Toute la coupe du monde, il a bien défendu. Il n'a pas fait son taf devant mais il a bien défendu. Donc, Angel Di Maria, il arrive avec son nez. On est à la 23 e minute, hein, minute. Il arrive avec son nez. Le problème du nez d'Angel Di Maria, c'est que c'est... C'est comme un, un... Un fakir. Tu connais le, les fakirs Les fakirs, c'est des gens qui font danser les serpents. Il a fait danser son nez comme ça. Devant devant la moustache d'Ousmane. Ousmane est devenu... Un stand -er. Il a décidé de... D'être le... Le de d'Eduberfait avec sa moustache Il a vu un nez comme ça, le nez de Di Maria bouger devant lui. On arrive devant la surface, il crochet Dibaria comme si c'était son fils. Il plante son nez dans la pelouse, et tombe à cause de la moustache. Il, Ousmane Dabele a, a attaqué avec sa moustache. Il a une moustache, frère, putain de merde. Tu sais pas il peut manger un hamburger Une moustache, il a attaqué, le, il a attaqué Ousmane. Pénalité. Mais si sans charge à 0 et quand on parle à un zéro frère on s'enfonce dans la terre nous devenons nous, de, nous devenons nous devenons fertiles c'est-à-dire j'ai l'impression plus on courait sur le terrain plus l'herbe poussait plus l'herbe poussait, plus les Argentins étaient en haut Et nous, nous étions devenus les, Tu l'as vu, mille et une pattes. Voilà qui nous étions Nous étions devenus les fourmis Et eux c'était devenus les sauterelles Ils étaient en train de nous manger comme si Comme si c'était le petit déjeuner Comme s'il était 7 heures Juste avant de partir au collège Ils étaient en train de nous picorer comme ça Alors Juste avant de, de, de, nous, de nous achever On essaye avec des, des, des Tu sais, c'est une finale frère Oupemokano, il insulte les mères de tout le monde. Donc à un moment donné, t'sais, t'sais, on balance des cacahuètes comme si on était en district, frère. Comme si on était en professeur de cacahuètes. Et à un moment donné, pour une fois, on a le bloc haut. il nous met une contre-attaque. Mais là, Star Wars. Star Wars. Vraiment, Anakin Skywalker était sur le terrain. Donc vraiment, l'Empire, ils nous ont mis une contre-attaque, frère. La balle va là. Au milieu, une touche de balle. Tu as, as joué à pinball sur ordinateur Voilà, il y avait le solitaire, mais il y avait aussi le pinball. Hein, ping, ping, ping, ping, ping, contre-attaque. Chouameni qui se fait larguer. Je sais pas c'est qui qui, qui, qui s'en va comme s'il était chez lui. Si c'est McAllister, si c'est Alvarez, si c'est qui. Il se fait vraiment le boulevard Ousmane, je te dis, il était chez lui. Deuxième poteau, Koundé, trop court. Angel qui frappe la balle avec son nez, ça ça, ça, ça, ça saute le la fesse de Loris 2-0. Alors là, tu dis, qu'est-ce que tu fais faire C'est terminé Je te jure, moi-même, je dis... Je te dis et c'est là qu'il a fait rentrer les deux autres. Donc on arrive à la mi-temps, 2-0. Et c'est la même galère pendant 30 minutes. Je te jure, il ne se passe rien. Il se passe tellement rien que tu sais ce qu'il fait, Didier et Il sort Hernandez et il fait rentrer Camavega, arrière-gauche si tu as suivi la coupe du monde tu as vu que Kamavinga était sûrement était sûrement le latéral gauche le plus abominable que le monde du football ait connu c'est à dire que Kamavinga contre la Tunisie il ne savait même plus comment il s'appelle il doit Didier. Tu le fais rentrer à Riergo. J'ai dit, là, si Didi, avec ses nouvelles dents, fait ce changement, c'est que vraiment, il, il a, il a, il a, bon, il a, il a, il a toutes ses cartes sur la table. Il était prêt même à donner sa licence au président de la FIFA pour pouvoir jouer à la place de l'Horlandès, tellement, tellement il était en galère. Et, ma vie, a... et là, Jésus arrive sur le terrain. Il faut savoir que les seuls les seuls frères qui mettent leur couille sur le terrain, c'est Colomouani. Colomouani. C'est Colomouani et et, et je veux dire Lilian. Marcus Turam qui mettent leur ram. Rabio, il nous a abandonné. Trameni, il nous a abandonné. Mbappé, il ne pouvait rien faire. Tous, ils nous ont abandonné. Même Varane était potable à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est Colomouani, le Nantais, qui joue à Francfort, qui, qui il bouscule les choses, il récupère des ballons, alors qu'il attaque à ta mère. Comment c'est un néo-français, un néo-sélectionné qui vous montre comment, comment on met son âme Comment on met son âme sur le terrain Colo, Et on arrive à un moment où, on est fou, où... Je te jure, moi je suis parti voir le, le match dans un bar. Fallait voir la tête des gens. J'ai vu des filles qui se sont transformées en gargamel, le visage, c'est-à-dire les pommettes au niveau des genoux. J'ai vu des beaux-gosses qui se sont transformées en sorcières. Sorcières le fils, je te dis, même moi, j'avais le regard livide, tu vois les vampires dans Blade, je sais pas si t'as vu Blade 1, Après moi, il y en a un là, qui est dans un trou, et il y a la renault qui tombe dans des idées, j'ai le je me sens livide, va regarder le film, juste pour ce que je viens de te dire, j'étais lui, c'était moi dans le film, c'était moi Et là, je te jure, une balle à anodine, colomogne, je te jure, il est parti de... Il était au bassin olympique. Il était à 50 mètres du ballon, frère. C'est-à-dire que personne, ni Mbappé, ni son père, ni son frère, personne ne serait parti en kikiné le défenseur pour Et lui, Colo, il a dit, il a dit, Colo, colonie de vacances, super bien, colonie vacances. Il va, il se bat, il passe devant le défenseur, et ben, Penalty, frère. Penalty. Penalty. Mbappé est parti dans les vestiaires, il est parti récupérer ses, ses couilles, il les enclenche contre pied 2 à. Et là, c'est. Et là, c'est, je sais pas, je t'ai dit c'était un film, je sais pas quel film. Je te. Peux... Je sais pas quel film. Un film, il faut trouver le nom d'un film qui s'est passé à ce moment-là, frère. On est à la 78e minute. Tous les. Je m'en fous. Tous les joueurs sur le terrain avaient perdu leur couilles. Après ce pénalty-là, ils vont tous les récupérer. Je ne sais pas quel film vous pouvez me trouver. Si c'est la guerre des boutons, si c'est. Si c'est Terminator, si c'est le, le, le, le, le, le, la bande à oui oui, Pokémon, il faut trouver un film qui nous a fait mouiller le pantalon de cette manière, frère. Une révolte, tu Kolomani Kamavinga, frère. Kamavinga, quel ordre. rentre sur le terrain, il faut des va-et-vient. Et à un moment donné, Jésus rentre dans le corps d'Mbappé. Une-deux avec Kolomani. ou Thuram, entrer de la surface. Il est tellement fou qu'il a, a le temps de contrôler, ajuster pour le 2-2. Il dit non, moi je vais rentrer dans la légende, moi. Moi je vais vous faire oublier Zinedine Zidane et tous les autres Ils s'arrêtent, ils regardent Reprise de voler, petit filet, filets De partout De partout Et je te jure qu'on a eu Un cheveu de faire De faire 3-2 avant les prolongations Parce que Kono n'a pas eu le front de, Colôme, de, de, de Mbappé Donc prolongation ça se bat, ça se bat et la dernière, j'en ai un peu voulu, hein. j'en ai un peu voulu, hein. je sais pas si c'est Dayo, Pumekano ou Konate, je sais pas c'est qui, parce qu'il faut savoir que Varane sort, parce qu'il a vomi son âme sur le, sur le terrain, il y a une balle qui est en l'air, qui retombe près de notre surface, on n'attaque pas le ballon, je crois que c'est Chouamidi, on n'attaque pas le ballon, on laisse le ballon, on les laisse jouer, contrôle de Lotharo Martinez qui est rentré, ou de, je sais pas qui contrôle, il fait une passe dans la surface, en profondeur, on pense qu'il y a jeu, il n'y a pas en jeu. Il l'a remet en retrait, Messi frappe, Koundé sort le ballon, mais la balle est déjà rentrée. 3-2. Pas d'enjeu. On est à la 112e minute, deuxième mi-temps. C'est fini. Moi-même, moi-même, j'ai, moi dit c'est fini. C'est fini, on a, on, on s'est bien battu à la fin, mais c'est fini. Eh ben non, c'est pas fini. Trouvez-moi le nom d'un film! il reste deux minutes, on est de l'autre côté on balance des balles comme si on était en district frère, Mbappé il la récupère, entrée de la surface côté droit, il frappe Enzo Fernandez ou je sais pas son père ou sa mère touche la balle du coup, pénalty alors là faut savoir que là il est déjà doublé il a déjà marqué un pénalty, tu peux t'arrêter la dire, Loris viens tirer je sais pas, même Didier vient tirer, il a dit non je vais tirer il a tiré la balle frère et l'ami, C'est-à-dire que les couilles de Kylian étaient tellement balèzes à ce moment-là qu'elle qu ripait le gazon. Il est en train de tomber le gazon au même moment. On va à la séance. Et après, Mbappé Ma, Comanrat, Rat, Il m'est poussé, mon Là, non, non c'était. Émotionnellement, tu peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Franchement, c'est on en a vécu des finales de coupe du monde. Je suis triste, je suis fâché, mais je me dis, pff, vraiment, le regain ro d'orgueil qu'on a eu, c'est triste. J'aurais pu faire le débrief un peu plus avant, mais je dis, je veux regarder Léo soulever la coupe du monde et, et finir les, finir le jeu. Quoi. Il a fini le jeu. Il a fini. Mais Kylian triplé en finale, ça c'est chose. Huit buts. Triplé au final, je ne sais pas qui a fait ça. Je crois personne n'a fait ça. Pelé, doublé, Zidane, doublé. Je ne sais pas qui a fait des triplés, mais je pense que c'est le premier. Donc, cest dire 2026, on revient. On revient, les amis. C'était une belle finale, de Coupe du monde. Dommage pour nous. Je suis triste. Mais je suis quand même moins triste qu'en 2006. Parce que là, là, je sais pas, j'ai.. Venez, on parle rapidement. Après, on va... on va aller dormir. Parce que là, on est quand même encore un peu émoustou. Ouais, Traoré, Mohamadou, Colo Mouani, il a l'occasion de finir le jeu 120e. Pourquoi tu tires fort, Colo Pourquoi tu tires fort Tu ouvres ton pied, tu le dribbles, tu peux tout faire. Vous allez faire briller Martinez alors qu'il était gardien remplaçant Arsenal. Pff, voilà. Eh, moi, je ne lui en veux pas. C'est lui qui fait la révolte. C'est chiant, mais c'est lui qui fait tout. Euh... Bon, allez, venons, on arrête, on va, parce que là, je suis quand même triste, hein, je fais genre, mais... allez, bien joué, bien joué, on se voit en 2026, bien joué.